Bonjour les bonsaïka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à N. c'est un jardin exceptionnel. C'est vraiment, euh, je pense, un des plus beaux jardins que j'ai vu jusqu'à présent. Donc on a visité avec Gabi, bien sûr, le musée, on a visité le musée Omiya, on a visité... 2-3 euh, jardins euh, jusqu'à présent. Là on est arrivé sur un jardin, euh, toutes les pièces sont exceptionnelles. Donc je tenais vraiment à vous montrer ces quelques images. Euh, nous avons eu la permission du maître pour filmer bien entendu euh, ces images. J'espère qu'on va pouvoir le croiser dans ces allées. En attendant, avec Gabi on va commenter quelques arbres euh, pour le plaisir des yeux. Allez c'est parti, jingle Ici, nous sommes dans le jardin de M. Takeyama, euh, le maître de ce jardin. Euh, c'est un jardin exceptionnel. Avec des arbres exceptionnels. Franchement. Euh, Une finition. Euh, D'abord, c'est irréprochable au niveau de la, de la présentation du jardin. C'est ce qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire que ah, ouais. c'est ultra bien rangé. Ouais, c'est magnifique. Fait, ça hein. fait rêver. Hein. Ah ouais, ouais, ça fait rêver. Là, Et puis, euh, là, je reconnais que jusqu'à présent, je disais, euh, bon, ça en a, en France, ça en a. Là, on n'a plus. Là, non. Là, là on n'a plus. Non, non, non. non. Là, c'est un niveau. Euh, on, peut, on peut difficilement s'arrêter sur euh, tous les arbres. C'est pas possible. Hein. Il y en a tellement. Oui, euh, tu t'arrêtes un arbre… Arrêté, que... euh, on s'est arrêté sur un pain blanc, euh, Gabi. On s'est rendu compte que les branches basses, elles, sont, euh, elles ont peut-être 50 ans, 60 ans. Ce sont des branches vraiment énormes. La base de ce tronc-là euh, fait 40 cm. Alors, c'est des arbres qu'on a vus, par exemple, euh, tout à l'heure. Euh, au village au oui, Mien, euh, dans, le, dans, dans le musée, il hein, ouais. euh, y avait ce type d'arbre. Et là, on, on est sur une pièce qui doit avoir euh, une 300 ans à peu près. Ah il ouais, n'y hein. a pas un fil à ligature dedans Non, il n'y a pas un fil à ligature. Alors, ils ont certainement des ligatures entièrement. C'est un pain blanc. Euh, pff, somptueux. Quoi, Alors, somptueux. toujours, regarde, ils, ils sont arrivés de, avec cette branche à faire euh, plusieurs étages, à hein, monter, tu vois, ouais, regardez, ouais, ils ont ouais. monté la branche. Euh. Et après il laisse les longueurs, tu as vu sur oui, oui. les sur les branches, après il laisse les longueurs, donc il y a beaucoup de végétation sur le bout de la branche. Oui, oui. Ben et, oui. Euh, et en fait, tout l'intérieur de l'arbre, on voit la structure. Oui. Hein c'est remarquable. Hein ben oui, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres. Je voudrais te faire voir un pain que j'ai vu là-bas avec une, une rupture de conicité. En France, euh, les gens ils jettent ça. Ici, il est travaillé. Pff, tu, tu, la rupture, tu, tu la vois, tu la vois, mais.. C'est un défaut. Tu l'as vu euh, où cet arbre Là derrière Là derrière, viens. Euh, oh oui, on On Il fait un tour. C'est un arbre euh, qui est vraiment euh, très massif. Et puis, il a une coupe en haut, en fait. Quand on regarde un petit peu vers le haut, voilà, ici. Il a eu une coupe très sévère, mais qui s'est refermée avec le temps. Voilà. Donc, Alors, je pense que c'est un arbre qui est apparenté au pain noir, ça, mais peut-être oui, une, un oui, euh, peut une espèce particulière de pain noir. Bah, c'est. Il interpelle cet arbre, avec, euh, malgré son, son défaut, je ne sais pas s'il rendra sur euh, la vidéo. Mais mais qu'est-ce que, il... qu -ce que es... Pour un novice qui voit un arbre comme ça, Gabi, qu'est-ce que tu peux lui dire moi, moi, il m'interpelle, hein, c'est sûr. Hein. Maintenant, si tu, si tu vois le travail qu'il y a de fait dedans, c'est extraordinaire. Hein. Les branches, elles sont... Petites, regarde, elles sont bien disposées et tout mais on va te dire, euh, les branches sont encore trop fines en bas, elles sont trop, trop petites en bas, elles sont face à face, il n'y a pas de conicité, il y a une rupture de conicité énorme en Et haut. Bon, ouais, ouais, fait. Euh, Et je mais pourtant dire... toi il t'interpelle quand même quoi. Ah oui, moi, moi j'adore ces arbres qui sortent de, de l'ordinaire, qui sont des arbres qui, ça tu vois pas. Non, tu vois pas. on ne euh, voit pas ses bases, et on ne euh, voit pas non plus même euh, les dimensions de branches avec le, autant le travail de ramifications. Hein. Et puis le travail qui est fait là-dedans, le, le là c'est extraordinaire. Tu, tu vas prendre un arbre qui est millimétré avec une conicité, tu en as partout. Ouais, ouais. As, ici, il y en a partout, hein, des, des arbres qui sont top. Euh, ça, c'est le seul que j'ai vu, quoi, hein, il m'a interpellé. Là, on est devant un orme. Euh, exceptionnel, tu as vu cette base, un feuillu bon, qui vient certainement de perdre ses feuilles depuis peu de temps parce que on est à la période d'automne, c'est magique hein, cette structure. Oui, là on la voit bien, la ramification, exceptionnelle la ramification. Très très fine ramification. Ah, quand il doit être en feuille, ça doit être, il doit partir de là, ça doit faire un dôme magnifique avec des ruptures, quelques ruptures sur le bas. T'as vu comment ils présentent ces arbres euh, sur deux plateaux Il y a un plateau tournant et puis il y a un autre plateau dessus sur lequel ils viennent poser un, le pot. Oui. Donc, euh, tu, dois pouvoir tourner le... tu dois pouvoir tourner. en fait l'arbre pendant. Oui. Ou alors il il doit... prenne le soleil Voilà etc. pour qu'il prenne le soleil, je ouais, pense. Ouais. Ouais. Et tous ces, ces gros arbres sont présentés comme ça. Est-ce que tu as vu le travail des branches regarde, regarde toutes et les branches comme elles sont... Ici là, elles, sont, elles ont toutes été ligaturées plusieurs fois certainement. Et, et travaillées. regarde ça, 2 cm ça, ça part dans un autre sens. Ouais, C'est incroyable. Donc on va, on va observer cet arbre. Regardez un petit peu cette conicité. L'arbre il doit faire quoi 80 cm de haut. Oui. Mais alors une structure... C'est magique, hein, franchement, alors ça c'est de, des arbres qu'en en Europe il n'y a pas, hein. franchement là on est sur un niveau de jardin exceptionnel, alors ici on peut voir, as vu la de base. ce côté -là, là, une base, donc là on est sur un érable burger c'est carrément un disque puisqu'il fait tout le pot en fait, le, ouais, la base de l'arbre. Je dirais même qu'il serait à remboter. Là, hein, que... un arbre qui vient d'être travaillé, qui est entièrement ligaturé ici. Tu as vu ce, ce pain blanc aussi Alors ici, un pain blanc oui, qui a été ligaturé. Et pareil, hein, une très très grosse conicité aussi, hein, on peut voir ici, voilà. Là, on voit sa conicité et avec une rupture justement en haut puisqu'il a été taillé. On va le voir. Oui. Voilà, il a été taillé et en plus recouvert, ce qui fait que finalement, quand, quand on s'éloigne, ben. On n'a pas l'impression qu'il ait été coupé comme ça très fortement. Ça, t'as vu La Forme balai. Forme balai, ouais. Alors c'est le faux balai, celui-ci. Oui, c'est le faux, mais... Parce euh... qu'il a une cime. Mais bon. Enfin, hein, il est quand celui même... Serait, il serait beau dans mon jardin. Ah, celui-là, celui il serait beau dans mon jardin aussi. <rire> il, y a, il y a plus de 40 arbres dedans. 40 arbres pour composer plus une forêt, plus, là. Plus de 40. Regardez, tout, tout le jardin est composé de magnifiques pièces. Ici, on a un pain blanc. Ça fait vraiment une splendeur également. Et encore un autre pain blanc. On a posé les sacs. On s'est installé dans le jardin. Tout à l'heure, on a beaucoup marché, mais finalement, on a bien fait de venir jusqu'ici. Hein oui. Oh là là, mais c'est. Là, il y a une branche as vu, qui est faite un tir sève enfin, ouais, on pour peut versir, voir quoi. Que sur ces gros arbres, même encore, et eh bien il, il, il profite il... d'une grande branche. Vous voyez, il laisse un tir sève sur cet arbre pour fermer en fait la, la cicatrice voilà. qui est derrière. Je sais pas si on va la voir à la caméra, il y a une cicatrice qui est en train ici, de se fermer a, en fait. D'ici, tu la vois bien. Donc, Paris, magnifique. Une structure incroyable. Et plusieurs forêts de, de bergeurs ici, euh, je pense que c'est quand même une spécialité hein, les, les forêts ici, différents types de forêts d'ailleurs. Ah. Là on a un fruit particulier sur cet arbre, donc ça c'est un cognassier c'est ça Oui c'est un coin, oui. Euh, c'est un arbre qui était fortement travaillé, il est dans un pot de reprise de culture. De reprise, point, oui, point, de ouais, culture. Ouais. Quand on regarde les branches ont été coupées fortement, là, on se demande si ce n'est pas un Yamadori qui, était, qui est en formation. On ouais. regarde toutes les branches. Tu vois, en fait il y a des grosses coupes, euh, ouais. ils ont vraiment en on travail et puis ils ont laissé des tirs sèvres derrière, on voit. Il y, il y a un mouvement de fou pour un cognac. Hein. Mm, magnifique hein, cet arbre. Magnifique, parce que là, on, on, on est plus stupéfait par le travail qui a été fait sur cet arbre. Ils osent faire des choses, quoi, hein. ils osent faire vraiment de, de très grosses choses. Regardez les coupes qui ont été faites, qui sont très, très dures, partout, très là. fortes. Euh, là, par exemple, il y a des de très grosses coupes. Il y en a partout, partout, ça a été coupé, même sur les branches intérieures. C'est un arbre où, qui a été fortement repris ouais. pour lui changer, changer ça en... Sa forme. Je suis heureux de, de vous montrer un, un arbre en forme négicane. Là, vous avez le grenadier, le, le grenadier qui est typiquement cet arbre que l'on va retrouver dans cette forme torsadée. Euh, C'est un style, hein, le, le style négicane. Et donc, bah, ici, vous en avez. un, Alors, il c est en train d'être travaillé. Il a été ligaturé cet arbre très fortement. Aussi, on peut voir ici. Tu as vu des cales aussi, ce qu'on fait On met des cales là, aussi euh, pour tirer. Pour... On voit la structure, et ben, elle est faite exactement comme nous on fait. L'arrière-node, des... tu vois la, la auto-vulcanisant, auto auto avec ce euh, fait. la ligature et les haubans. On fait exactement ça, et les cales en bois. C'est quand même très compliqué de tordre une espèce pareille, parce que là, ah oui. c'est très cassant. Nous, mmh. on s'amuse à faire des, des torsions sur des pins sylvestres, et c'est bien plus élastique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a des cales, pour, pour tordre à des endroits ouais. vraiment très précis. Ici, Gabi, on est devant un camélia, qui est en fleur. Hein. On peut constater quand même qu'ils ont un bel automne, froid la nuit, parce qu'il y oui. a quand même... Une et des dès que le soleil disparaît, on sent ouais. la fraîcheur qui ouais. tombe. Ouais. Voilà, on sent la fraîcheur et on sent l'humidité, mais par contre... Euh, euh, il fait quand même euh, des journées très, très belles, quoi. exceptionnellement belles. Ah, bien sûr, ça travaille beaucoup. Hein. Ici, ça travaille énormément. On sent que les arbres euh, ils sont pas lâchés. Quoi. Euh... Oui, ils sont en combien ils sont en 4 ou 5, là, à travailler des arbres, alors ouais. là, derrière, dans ah. le maître. Hello, Gas. <rire> My name is Fabrice. Okay, okay. Uh, nice, to nice to meet you. You work here mm -hmm. for how many times? Uh I've been here for three months and three months? Yes, and I stay for another three months. Where do you live? Okay, so I'm from Australia. I finished high school last year and I wanted to come and learn bonsai in Japan. Okay. Um I start university next year and I'm just very interested in bonsai and oh, okay. learning about it. You make a, a garden in Australia after? Maybe I'll see how I go with university and continuing bonsai. I might work at a nursery and maybe when I'm old I might create my own nursery but I'll see when I'll see. Okay. The master is very uh armed with you? Um he's he he's not very hard. He he helps me a lot and he teaches me a lot and I'm very grateful to be learning from him. He's extremely um extremely wise and est très bon à ce qu'il fait avec son bonsaï. Ok. Je veux savoir combien de années le garde a été. C'est une ingue 80 ans, il a été open ici. C'est très joli. C'est une grande maison. Combien de trees ici uh, About 500, je pense. Um many, many species here. Mm, uh, What the sp the specialty to the, the garden? So we specialize in deciduous trees. Um we have some of the best deciduous trees in this area, um and that includes um maple trees and um and keyuck keyucky ke uh, elm trees. Um and, uh, the まあ、maple and elm trees are the most famous when I go back to Australia I want to create native Australian bonsai from the mountains near my home um, I'm very excited to do that um, the il n'y no um, a pas de maples natives en Australie, qui est un très fameux um, bonsai. Mais il y a beaucoup d'eucalyptus que je veux faire bonsai avec. Ok, donc je les ai remerciés hein, pour, euh, eh ben, pour cette petite euh, interview. Merci beaucoup. Ici, on a été quand même impressionné par la oui. qualité des arbres dans ce jardin. Donc Fuyuen, c'est un, un, un, jardin, un jardin exceptionnel. il hein. n'y oui, a pas une herbe qui dépasse. Hein. Là, il n'y a pas une herbe qui dépasse. Il n'y a pas une feuille, il pas une aiguille. Hein. Ah, ouais, tout est bien rangé, les poteries, les arbres. Euh, c'est structuré parce qu'il y a les gros arbres qui sont euh, au, au début de chaque, euh, oui. de chaque allée. Et puis après, on a euh, plusieurs arbres. Il bon, y a aussi des arbres en travail. Hein. On peut voir oui. qu'il y a quand même des arbres en travail. J'ai compté cinq personnes qui travaillent donc, sur ce jardin ouais, avec euh, le maître. Quoi. Avec le maître, le maître qui était toujours euh, euh, euh, euh, euh, en fond voilà. et qui oui, surveillait plutôt il fait du travail minutieux, il est âgé ce monsieur, hein. il, ouais. est âgé, il est très sympathique par contre, hein. ouais. euh, très accueillant. Ils ont été super gentils de, euh, pour leur accueil, hein. ils nous ont ouvert euh, les portes et ils nous ont dit bah, vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, photographier tout ce qu'on veut. Donc euh, euh, là c'est vraiment euh, très très sympa. Gabi, le petit mot pour la fin ça, premier jour, c'est... <rire> On en a pris plein les yeux. <rire> On n'a pas tout cette terre, là. Hein. C'est impressionnant. Moi, là, j'étais impressionné. Je reconnais qu'ici, euh, vraiment, vraiment... Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper en venant au Japon. Quoi. Ouais. Ça, euh, fait ça fait partie quoi, aussi de la formation. Hein. Ça nous forme l'œil. Hein. Ah, oui, oui. C'est indéniable. Hein. Ah oui, oui, oui. Euh, là, je, je pense que... Enfin, moi aussi, j'étais vraiment... Euh... C'est un niveau incroyable. Euh, les arbres, ici, euh, euh, ils sont travaillés de, même s'ils sont très vieux et bien ils continuent à être travaillés Pff, on est essoufflé quoi Ah oui oui Les pâtés, vraiment bon. ouais, ouais, ouais. donc oh. euh, là en même temps qu'on est en oh. train de discuter avec vous derrière ça oh. arrose ça euh, oh. arrose de partout donc euh, mais ils font ils font très attention euh, ils passent autour de la caméra et oui, il n'y a non, même non, pas non. de goutte d'eau qui est tombée sur la caméra non, donc, on va poser donc, donc, nos sacs partout ouais, chaque ouais. fois ils évitent l'aller où sont nos sacs c'est bien c'est vraiment, c est, c est vraiment sympa euh, sympathique sympa ici donc, euh, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse tout un tas de liens utiles, notamment des liens qui seront en rapport avec le Japon. À très bientôt euh, sur la chaîne. Ciao Ciao